Bonjour, chers amis de la chaîne Cancer Guérison. Eh bien, je vous souhaite une très bonne année. Voilà. Euh, J'ai mis ce fond parce que je souhaite que cette année soit l'année du renouveau et qu'on prenne de la hauteur sur ce qui nous arrive, ce que l'on vit au quotidien, sur parfois des choses qui sont plus des événements et où parfois on, on a tendance à être un peu dans le drame et à se rétrécir parce qu'on s'accorde du temps et de l'attention uniquement sur une part de soi, peut-être. voilà Ça peut être une zone, ça peut être une émotion, ça peut être des choses comme ça. Donc euh, c'est valable pour moi aussi, je me souhaite d'oser de, de, ouvrir se donner de l'espace, ouvrir la respiration, ouvrir les émotions, euh, s'octroyer de la douceur, de la bienveillance, vraiment. Euh, et puis, euh, s'accorder pour cette année euh, cet esprit de renouveau et d'aller euh, très au loin dans la direction euh, du mieux et d'aller bien. Voilà. Donc cette année, je vous souhaite vraiment une très belle année avec plein de bonnes surprises, de la douceur, de la bienveillance, de l'abondance et tout plein de choses. À très bientôt. Merci beaucoup d'être ici.